de troupes de théâtre amateur sur Amiens Métropole. Euh, on a une problématique commune, c'est qu'on manque de lieux sur Amiens euh, pour euh, stocker, pour jouer et puis pour euh, répéter. Donc euh, notre projet en gros c'est de trouver un local, un lieu euh, pour, euh, pour toutes ces troupes de théâtre amateur. L'idée finale c'est euh, au sein d'un lieu commun sur Amiens Métropole de, de valoriser les pratiques culturelles amateurs en général on a déjà prospecté quelques lieux qui nous permettent d'avoir une idée de ce que ça peut donner le final c'est aussi d'avoir un lieu qui permette d'accueillir des pratiques innovantes, de découvrir aussi d'autres choses des expositions, des conférences gesticulées plein d'interactions comme ça et puis ce lieu à terme vraiment pour parler de l'idée finale générerait aussi de l'emploi l'idée aussi de ce lieu ça serait de faire vivre un quartier. Par exemple, on a déjà visité un théâtre qui est aujourd'hui inoccupé. Nous, notre projet, ça serait d'être dans un quartier, enfin, de faire vivre le quartier. Pourquoi pas accueillir s'il y a des écoles à côté, une crèche ou des seniors, de faire des ateliers, enfin, de faire vivre le quartier avec plusieurs populations. Alors actuellement, on a réussi, on a créé une page Facebook où on peut mettre déjà nos dates de spectacle, des choses comme ça ou quand on a besoin de quelque chose, on s'aide de cette page pour pouvoir demander de l'aide en quelque sorte aux autres et c'est ouvert à tous. Effectivement, donc il y a eu dans un premier temps la création de la, de la page Facebook, ça a amené euh, à cela, ces cinq premières rencontres. Il y a eu des, un début de mutualisation de moyens. Euh, une compagnie a trouvé un canapé pour son spectacle, euh, de euh, communication, il y a eu plus de, de monde euh, à quelques représentations euh, du fait euh, de cette page Facebook et de nos rencontres. Euh. La prochaine étape, c'est donc euh, bah, rechercher euh, des partenaires, être à, en veille sur euh, tous euh, les appels à projets qui peuvent être lancés euh, en lien avec notre projet, euh, tout en restant ouvert à l'arrivée d'autres compagnies, ça aussi. Euh, on a déjà une date de prochaine rencontre entre nous, ça, ça continue. Euh, et puis la visite euh, d'un lieu euh, donc sur Camon. Pour nous aider, l'idéal serait de nous informer en fait des, des lieux. C'est très difficile sur Amiens. On voit beaucoup de lieux, de lieux non utilisés, sans savoir à qui ils appartiennent, euh, comment y aller, quoi, comment est-ce qu'ils sont potentiellement euh, accessibles pour notre projet. On pourrait aussi être accompagné pour. Euh tout ce qui est lié au financement, par exemple monter un projet pour acheter un lieu, pour louer un lieu, pour trouver des partenaires pour nous aider, oui, tout ce qui touche au financement. Voilà, être accompagné c'est très important.